Qu'est-ce que tu es en train de faire Quelque chose en rapport avec l'école La fac, l'université Tu es en train de travailler sur quelque chose que tu aimes faire Un nouveau projet Qu'est-ce que tu ressens en faisant ça Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent que... Ce que tu fais n'est qu'un hobby et que tu devrais essayer de trouver un vrai métier ou quelque chose qui a plus de chances de te faire réussir. Je me suis dit que tu es un petit peu tu es un petit peu tu es un un un peu Do you want it to be your way of living? Living by doing what you love and what you care about? Is it something that make you happy and bring you joy? When I see you, I assume that It brings you joy to do what you are doing right now. What do you think when you hear people talk bad about what you do and saying that it is only a hobby, only uh, something to pass time. When you are doing it in your own bubble, you are focusing on yourself and you are loving what you're doing. J'ai l'impression que tu apprécies ce que tu fais et que ce que tu as fait, tu en es fier. Est-ce que c'est quelque chose que, qui s'est enflammé en toi Est-ce que c'est une nouvelle manière de vivre Quelque chose qui a ravivé une flamme Peut-être qu'en faisant, tu arrives à trouver ce que tu veux faire et un moyen de projeter ce que tu ressens et ce que tu penses. C'est en criant que tu arrives à trouver ta voie. J'ai l'impression que tu as trouvé. Alors fonce. Fonce.